ñu ngi dalal kon docteur Oumara Bon Khataptiam président alliance nationale pour la sécurité des patients docteur ñu ngi dalal fm c'est mmh. Alors, docteur, tu a a qui a fait <Sainte> surtout célébrer le mondial euh, euh, euh, de santé de pour de santé de la de mais il y Mais des qui de de de même radiothérapie, nous a été détenue, qui a été mal, qui a été mal, qui a été a été mal, pour a le personnel tout le temps. Donc, Aserie, mon tache, Lolo mon tache, et Sintonie, en tout cas, c'est un début de rôle le ah. so so so président de la République, du, du alors, fan Le problème bineke, président de la République, du effectivement, il hein? mmh. y a un alors y problème. Parce que est-ce que vous fait Parce que je suis en de du moins. ce de la Santé. ah, En tout cas, qui de la santé, Mm -hmm. Donc Alors. Donc un... ouais. ouais. Donc par rapport à tout ça, mm -hmm. c'est tout devoir régulièrement. vous mm c'est -hmm. ah. parce que nous Maladie, continuez-nous Waouh. Président, de pour les gens, Justement, Président Sakounochi, Ministre de la Santé, Niuweyel Ouditi, mais également Khol Certification des établissements de santé publique. Madame rôle est-ce qu'il y a un établissement Tahawai, euh, euh, ci, ci, ci, Est-ce que Tamit lo, lo d état de Gimala Katorek, uh, Yakarnane, Umpelewinka, No uh, de la République? De de tout, le temps, de de tout le temps, Mais aussi, euh, il essaie tout pour nous Voilà, de encadrer. Nous réprimer, pour Mais je crois que lol de définir, un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 il y a le terrain. Il d'aller, a Il a le terrain. Il y Il a le terrain. Il a Il a est-ce que le président nous avons la réforme de la réforme de la réforme réforme de d'un coup, d'un coup, mortel. Réforme 98, l'un coup adopté. Uh, on a l'un qui met l'un qui applique, on a l'un qui bâille. Statut personnel, on a l'un qui bâille. Convention hospitalière universitaire, on a l'un qui bâille. Donc, vous faites que nous avez texte à l'Assemblée, il faut que vous il faut que vous pour que il faut mm. une farine, il faut il faut une Mais le si vous voulez des vous faites que perte. nous le Mais nous devons contre Madame, Madame, nous de faire des fournisseries. Donc, Donc, je devons faire Mais nous devons faire les pour que malade, maladie ne, touchés. Parce que la situation de que situation avez fait des choses. Vous savez des patients, comprendre que vous avez fait que des Vous avez des choses. que des cher, mais mon médecin là santé n'a pas euh, de dou aseru ou. Euh, je aseru coule manam euh li ngay dougal, dougal pour am santé mm. pour pour un service coule de euh, cool, parce que yo serein de vie li comment il s'appelle encore bâtiment di nek machine je ngay gende Personnel fait. Parce que vous Donc, personnel. Donc, Parce que personnel vous avez que Vous avez parce que aussi c'est un responsables. Les Alors sont responsables. le problème sont Le problème le problème, responsables. Les plunites gestion responsables. Les responsables. Les Les est sont responsables. Les responsable. sont responsables. Les plunites sont responsables. Les et sont est Les plunites sont responsables. donc par rapport à ça, hôpital Nicolas, ils régulièrement de rôle. fold. Ouais, dans temps, souvent, hein. Vous nous directeur, donc on balance hein. Finalement, Donc, et à Ensuite, Parce que fabriqué politique pharmaceutique. Le Sénégal a des Sénégal a Ouais, j'ai fait Wow, il y a alors, euh, si euh, qui sont en train de se faire, vous avez des mais nous avons également, parce que des choses vous avez de la Santé. des des rapidement, dans le... Il faut que système pour que ne so rapidement rapide du monde rapidement personnel régler ce problème et puis voilà grève grève parce que vous bu on hôpital mm. well, les problèmes personnels rapidement. Nous dougal et puis vraiment, venez à l'aide pour que nous puissions Ensuite, rapidement, hôpital de nous parlons de la Parce que dès que nous avons les nous avons tous les qui nous ça de hôpital voilà mon a fait. Waouh, il y a des petit qui est encore en il y a un petit qui est encore en il y a qui est il a un qui en Il y a qui un qui c'est il Mais a un problème, Docteur? dit, une alerte. Nous alerte. Parce que la décision est moins état. Est-ce que nous devons entendre? Nous Bon, entendre. Nous devons C'est-à-dire que nous devons Voilà. Les millénaire, les gens qui Mais des choses, qui ont fait des choses qui des choses qui ont est des ont volonté, parce que pas ça mais bon pour un non def, li le c'est tout. Donc, le problème au ministre, il y qui Comme je donne, que je me Bon, je Bon, Il faut que vous wow. recette. C'est responsabilité à ce niveau-là. Il mmh. faut l'engager. Parce que nous représentons l'État. Je ne Covid. Mmh. Ah. Mmh. Parce que personnel de santé, nous avez fait le Le personnel de santé, vous Expertise pour développer. Les cours des comptes, vous avez le temps, personnel. Mais nous le temps de faire de faire Mmh. Voilà, docteur Omar amon FM Alliance nationale pour la sécurité des patients. Merci, Merci docteur,